Tant que je ne bouge pas, il ne me verra pas. C'est comme un tirette, c'est prouvé scientifiquement. Oh, dis-moi que je peux. Yes. Ça, c'est une bonne mécanique par contre. Ça peut euh, comme euh, Security bridge en fait. Euh... Sand Wolf euh... ah, encore cette animation. <rire> ah j'en peux plus de cette animation. Je vous ai dit les couilles ça fait malin. Hein. Si vous avez des emmerdes avec un mec, euh, visez les couilles ça marche hein. Bon après il serait resté mais bon, c'est le cas état, il veut... évitez de taper trop fort quoi <rire> Sinon ses couilles il va les recevoir dans sa gorge ouais. C'est pas joujou -jou, quand même de les avoir dans sa gorge ses couilles <rire> Il y avait la tête en plafond il y a secondes Deux secondes, il y a, eu... il y a eu la tête en plafond pendant deux secondes Oh bah lui il a carrément disparu, magic Ah oh bah je fais des tours de magie, vous avez vu Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu fait lui Qu'est-ce qu'il fait lui Ouais bah... ah bah... Bah, de la... Les pas Salut pas de pattes Bon oh, si vous connaissez pas Darko... Euh... Ouais, ouais. Les pattes pattes, les pattes pattes, les pattes pattes, les pat pattes pattes. Attendez-vous, Fraysie <rire> Oh mon dieu <rire> Il fait trop furtif Freddy, tu fais peur quand même hein Oh là là Au revoir. Je suis sûr que Roxy sans sont... Mais comment je le craffou oh. Mais les chaussures sont. Mes chaussures sont OP Mes chaussures sont trop OP Eh je vous conseille de trouver les chaussures Bah ils sont OP <rire> Mais qu'est-ce que vous Freddy Freddy <rire> <rire> <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il les ballings c'est là bas j'ai couru dans sa lumière j'ai couru dans sa lumière cette fois me fait pleurer bah m'a bah fait pleurer la première fois que je t'ai vu Système de sécurité. faut juste saisir les chiffres sur les portes. Euh... Oui, mais... Quand t'es comme moi et que tu veux tout faire... C'est <rire> ouvert. Bien... J'ai fait moi ça. C'est quoi mon hasard là J'ai voulu faire moi ça. Chaka, Bonjour. Ah, il est au-dessus, ok. D'où je sors Je sors de mon cul Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Le... Ok, je sors. Ah non, voilà. Bah... C'est parti, je okay. le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 Oh my goodness, Ça c'est du... La bénéologie. Ça c'était un peu trop putain. Pour moi, c'est pas. J'ai eu une mauvaise vision là. J'ai eu une vision d'un cul. Voilà, je l'ai dit, un cul. Je vois un cul dans ce fruit, dans ce légume, je sais quoi. Je ne sais pas quoi. Je vois un cul. Je sais pas toi, mais moi, je vois un cul. Qu'est-ce que je peux jouer Allez. Tu vas vraiment sauter à ta mort Tu vas vraiment sauter à sa mort ce con Bah au revoir si je à ta mort hein <rire> C'était une blague Oh viens Ma sœur, mais je dois tout dire Il faut que tu fermes toutes les ouvertures du circuit bleu pour qu'on garde la pression. dépêche toi on va larguer plus de gaz dans l'atmosphère que grand-mère à Noël. <rire> J'ai retrouvé que... Jeff et le gaz est rétabli. Tant mieux. Je t'avais dit qu'il était irremplaçable. Ouais, je crois qu'il va quand même falloir le remplacer. Ah ok. <rire> Moi aussi je pense <rire> aussi. Nous ne désactivons la tour que ton père. Je te touche le cul Je te touche le cul oh, qu'est-ce que tu vas faire si je t'ai te schleppé Alerte, contamination énergétique détectée. Est, on touche pas le cul à moi. C'est moi qui cul. Je suis pas qui est pendant cette temps. Hein. Merde On oh, veut bah qu'on se remonter. On oh, va bah, chercher remonter maintenant. Il m'a arraché le bras. Il m'a arraché mon bras. Il m'a arraché les bras. Comment je fais pour me masturber maintenant <rire> <tousse> <tousse> <tousse> C'est la victoire assurée. C'est pour ça que je suis mis au et bot. La victoire assurée avec le B bot. Je suis déjà en enfer, hein, donc. Ça ne Attends... finira pas de cette façon! Non! Non. Ça non. non! Non! Non! C'est. Waouh. J'ai pas à l'intérieur! Activation du système de sécurité laser. <rire> Désolé de te décevoir mais je suis pas à l'intérieur. <rire> Numéro 1, ne jamais sauter dans les escaliers. <rire> J'ai fait super mal nous. <rire> T'auras du mal à rejoindre Pika à la pied. Mais je peux t'aider en te filant un stinga. C'est une vieille technologie de dalle. ça oh, fait merde. pas, de mine Mais Moxie a bricolé le modèle. Du coup, ça saute aussi haut qu'un Skag en chaleur. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Mais j'ai mis la main sur cet encodeur. Euh, vraiment par hasard. Et il est simple de débloquer la numérialisation dans cet ancien garage de dalle où je t'envoie. Une fois que t'auras débloqué le Stingray là-bas. Oui. J'ai envie de dire, garé. Au moins là c'est garé. C'est garé. Garé, c'est garé. Ah uh ah, -huh, bien bien bien bien. To, to, to, to. <coughs> oh oui c'est vrai C'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. Putain. <rire> J'avais <Je rire> oublié celle-là. <rire> bon, parmi toutes les créatures dangereuses le de la d'entre elles s'appelle <rire> Cœur de primate C'est un garougo. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. <rire> oui, Clotrap. Même si ici, on risque pas grand chose. Ça recommence.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 What the fuck Je sais pas si t'as vu mais...